Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la gueule, On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on a J'ai GX Nouvelle Génération Et salut à tous c'est Jastrain, c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où Mes recherches pour le moment Donc elles peuvent évoluer avec le temps Mais voilà Alors, que je vous dise mes recherches pour le moment, c'est un, un Cyber Dragon Seeker, une double invocation, deux cyber rechargements, un Garuda L2B retentissante, trois floraisons de cendre, trois Sprints bleus. Donc quand je parle du Sprint bleu, c'est le petit monde ce niveau 2 voilà, qui, qui coûte 50 euros. Ça oui. Donc euh, vous pouvez voir avec le Trade et vous pouvez voir aussi avec euh, les ouvertures que je vais faire. Et là, j'ai fait faire un... Je normalement, demain, j'ai lancé sur Facebook euh, un petit lot, non sécable, à entre 180 et 200 euros, je ne sais pas, pour, donc à, à échanger ou à vendre. Voilà. 3 000 mystiques, 3 Ladybug, donc Dame Ladybug, vous savez, c'est la, la petite carte cyberse qui était dans le deck euh, Salamandre grande que je cherche, et deux cercles Salamandre grande Et tout ça parce que, je vais mettre de côté le deck volcanique. Je vais mettre de côté le deck volcanique parce que, comment vous dire, il n'est pas méta. Donc, euh, j'essaierai de, de le modifier euh, encore et encore et encore pour qu'il tourne bien, pour jouer entre amis, ou voilà, c sans problème. Mais je vais essayer de m'atteler à des tournois maintenant. Donc, j'ai essayé le deck salamangrande. Euh, comme je l'ai dit sur une vidéo il faudrait aussi que j'essaie de le jouer près de la plante qui est fun donc euh, sachez que euh, j'arrive à vendre sur TCG Market j'ai un compte Paypal hein. donc euh, voilà c'est euh, voilà, tout pour le moment donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux moi j'ai le faire et on se dit donc à demain ou à vendredi parce que euh, je sais pas si, parce que normalement demain j'ai le l'installateur pour la livebox qui est derrière moi, la livebox noire là, que, que je montre, voilà, qui, qui vient me la mettre en marche, et normalement je devrais avoir internet euh, dans les dans l'heure qui suit, donc de toute façon je vous balancerai une, une vidéo Minecraft sur euh, Building Gabriel, tout simplement. Et voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Oui, je vous ferai aussi un... Euh... Mince, c'est pas ça. J'ai commencé, voilà, commencé à travailler sur le diaporama Pokémon Go euh, du mois de septembre. Donc, euh, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, il va y avoir, beaucoup. Enfin, il va y avoir quand même pas mal de, de choses. Hein euh, je suis en train de réfléchir pour la nouvelle intro. Donc, euh, pour le moment, je m'installe. Donc, c'est un peu difficile. Parce Que je ne suis pas disponible tout le temps, donc j'ai pas mal d'idées, mais il faut que je les mette en marche. Voilà. Si vous avez des diaporamas à faire, euh, photos et vidéos, euh, moi je peux vous les faire euh, je peux vous faire à un prix parce que je ne suis pas professionnel, donc euh, bien sûr, je, si, euh, je, je travaillerai avec vous. Hein, ça, c'est pas un peu de souci. Si vous avez besoin de. D'une vidéo d'intro ou d'une vidéo d'outro, c'est pareil. Je peux vous la faire aussi, il n'y a pas de problème. Je vous donnerai mon adresse en MP, tout simplement. Donc voilà. Sur ces amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à demain ou à vendredi pour de prochaines aventures. Soit team Astral et Et ciao tout le monde!